dans aucun des domaines abordés dans ces articles et vidéos. Comme indiqué dans l'article concernant la deuxième partie du processus de rénovation de ce tableau de répartition, j'ai mon nouveau tableau équipé de tous les interrupteurs différentiels, de tous les disjoncteurs nécessaires, ainsi que le parafoudre et le relais jour-nuit du chauffe-eau. J'ajoute maintenant sur le rail numéro 4 un éco-compteur. C'est un petit ordinateur qui permet à l'abonné au réseau de distribution d'électricité d'obtenir des informations précises sur ses consommations secteur par secteur et de mieux maîtriser ainsi sa consommation totale. Il est protégé par un disjoncteur de 2A. Il faudra donc, lorsque j'effectuerai le changement de tableau, que je sectorise l'installation. C'est au moment du câblage que je réaliserai cette opération. L'éco-compteur possède 5 entrées qui correspondent chacune à un secteur. Sur ces entrées, je brancherai des tors de mesure. Je ferai passer ensuite à l'intérieur de ces tors, dans le bon sens, c'est-à-dire du disjoncteur vers l'appareil, des câbles de phase rouge concernant chaque secteur que je créerai. Le nombre de conducteurs étant limité en fonction de leur section, J'aurai la possibilité de brancher deux tors sur chaque entrée ou secteur. À la suite de l'éco-compteur, je mets en place deux prises modulaires. Elles sont obligatoires d'après la norme C1500. La prochaine étape sera l'opération finale, le remplacement du tableau. Il me faudra mettre le moins de temps possible car l'habitation concernée est occupée. Il y a donc des contraintes, exemple notamment un congélateur et eau chaude. Bien effectuer le repérage des lignes sera primordial. Je devrais trouver un bon créneau pour couper l'alimentation électrique pendant 48 heures maximum. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.